Si on évolue vers des modèles qui peuvent permettre de breveter des technologies, mais qui peuvent permettre aussi d'avoir du open source, euh, de l'accès libre, là, on va vraiment accélérer les choses. C'est des modèles d'innovation ouvertes que nous, on peut emprunter. ou est-ce qu'on peut y trouver son compte? Parce que moi, le temps est mon pire ennemi. Fait que si je peux aller plus vite, mais quand même, euh, moi, j'ai une reddition de compte. Quand même, pouvoir faire ma reddition de compte, mais ben là, tout le monde y gagne.